Je reprends ma tête comme référence. Je sens mes yeux. Je sens fortement les globes oculaires, les muscles qui entourent les deux yeux. Je sens mes deux yeux par l'intérieur, simultanément. J'expérimente la sensation intérieure et symétrique des deux yeux. Puis, en allant vers l'intérieur de la tête, je relâche mes yeux. Je les relâche complètement. À présent, j'éprouve une sensation de chute à l'intérieur de la tête. Je me laisse glisser à l'intérieur et je me relaxe complètement. Je maintiens cette sensation de chute et je continue par une sorte de tube vers les poumons. Je sens symétriquement les poumons par l'intérieur et je les détends. Je continue à descendre intérieurement en relaxant toutes mes tensions internes. Je continue à descendre et je sens intérieurement mon ventre, je le relâche en profondeur. Je continue jusqu'au bas-ventre, laissant l'intérieur de mon corps dans une relaxation parfaite.